Messieurs, bonne nouvelle, bonne nouvelle que nous voter pour toutes fanatiques, toutes amies, toutes compatriotes, suivez la chaîne Haiti.comio. Ben Jeudi c'est lundi 24 avril 2023. Nous voter toutes, bonne nouvelle qui ont actualité l'actualité pour vous dans pays d'Haïti. matin là, bien bonheur, journée lundi à population accompagnée la police mettez la patte sur nos bus. Et bien, bus a été environ 12 à 14 bandits qui dan, sorti dans base de la base de dans base la base de la base de la base la la la la pas besoin de de la qui gout massacre population fait ce gout bandit ah yo Mathieu là e ben tout le temps ces bandi cap mettez devant nos yeux peuple là tout le temps ces bandi kap frappé tout le temps ces bandit cap fait moun crier et ben Mathieu là mesdames et messieurs population yo mettez question à des côtés pour un valetibus ça eh ben côté arrivé fait barbecue à tous les 12 à 14 bandits sa yo et ben les Brigadage, des gens, te gens, valise gens, de gens, de gros calibre, de des gens, de gros des et des gens, des gens, des gens, bagay gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des de des gens, des gens, des yo des gens, des de des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des des gens, des gens, ils ont retiré au nom la police, ils ont bouleversé, ils ont, eh bien, les gars là qui ont même pas eu une chance pour faire ça encore. Question ce tout le monde qui kidnappent le monde, volent, affaire le monde, population mettez, eh fin dans la vie exsaurie, trace exemple. Eh ben, nous parlons plutôt des détails tous. Ils venaient radio RSF S F, eh qui m'attirent là, TK et donc PDG radio télévision caraïbes là, Patrick Montignac. M. Bail Patrick Monsignac, belle tape sous domaine là, comme un eh patron média, qui a supporté pour voir Ariel là, mais qui a fini avec le pays là, mesdames et messieurs, il venait tout, pas mettre de l'eau dans le bouche pour eh ben teke, comprimer eh, divers eh, ministres dans le gouvernement Ariel là tout, à eh part Ariel Henry, et eh, eh, Ariel Henry, et eh, eh, Rosemilla Petit Frère, et eh, eh, eh, eh, donc eh, Madame Bozil, et eh, divers eh, eh, eh, encore Majorie Michel, André Michel, et eh bien, il venait là, je frappé formaté, je fini avec carrière de on va éviter autant de détails dans la vidéo. Je pense que justement la République chauffée, la République secouée par rapport à l'actualité, eh nous obligés justement motive nous motiver pour nous entrer dans la carrière pour que nous puissions apporter des eh informations par rapport à l'actualité. Et eh puis je dis, jeudi, lundi, à commencé avec euh, de, de bonnes nouvelles par rapport à... Eh bien, eh, plusieurs bandits qui arrivent à perdre la vie, la population est décidée de le Mais le avons dit, je dis, ben, le pays d'Haïti qui est levé avec une radiographie pays par rapport à des bandits qui voulaient attaquer toute zone, des bandits qui, encore une fois, attaquent la zone Solino et bandits attaquer attaquent la zone Tijo, et, et, et bandits attaquent zone, plusieurs zones de pays. Eh. Et nous gagnons là, eh et bien, un attaque bandit sa, qui arrive, justement, arrive, et met des plusieurs défaites de qui arrivent, et eh, eh, Sibyl, bon, côté par bandit, yon, par rapport à la population qui tape le bon la police, et côté que, madame, mais c'est dans quel jeu, depuis ça environ 13 à 14 bandits, et eh bien, passés en bas du feu, par rapport à la collée population, au niveau, et eh, canapé vert, côté qu'ils ont battu un bandit. Qui devrait être renfort à oser conseil de bandit qui était déjà pris en zone, zone toujours, et bien la population là, elle est laissée, la police n'a pas fait rien, et la population qui est justement arrivée à prendre des bandits, mais les agents policiers, ils sont passés en bandit, ils sont lapidé, ils sont laissé. et quand même, ils sont en à la population est arrivé ils sont par rapport avec l'action bandit, même si dans plusieurs zones, nous ne sommes pas là. Dans plusieurs communes, bandits tiré de balle, un et plusieurs zones. pour pas dire zone et, et sous ce contre les déjà continuer à accaparer plusieurs nouvelles zones. Et bien, nous avons Salomon là qui peut nous dire plus. Et bien, nous avons dit, par rapport avec, à ce so bandit, nous avons avec justement une atmosphère de panique et la population finalement qui a le victoire. Et bien, il y a un petit bus qui a transporté plusieurs bandits, plusieurs dizaines de bandits. Et bien, la police, quand elle est arrivée justement à prendre des machines et police policiers, et bandits sont en pile d'ammour, en pile munitions, et bien, la population passe en bas du feu. Encore une fois, bravo la police. Bravo la population et la peuple Calapeva qui décide eux-mêmes. Je dit y a campé goumen et c'est dans 400 victoire ça lui arriver. Poté qui ça présent. Bon dit ça. Est-ce que tu as soutenu la base vite l'homme nous reconnais. Est-ce que tu as soutenu la base et grand avis nous ne pas reconnais mais nécessaire population pour des victoires ici. Jean que Lionel se dit là, effectivement vrai. Nous capable dit, depuis grand matin et et ben c'est en bas au football et peu nous avons dit. On a des problèmes. On a des problèmes. des problèmes. On a des a On a <pré> côté que bandi est arrivé, justement envahi plusieurs quartiers, plusieurs zones dans la métropolitain. côté que dans C'est le cas et eh, pour la commune de Bethonville, commune Port-au-Prince, commune Delma et même au niveau Solino bandi encore yo ré et justement, attaqué encore et sans oublier nos zones sous-mat la commune Cabaret Toujours même, pareillement. ça veut dire que nous commençons ces semaines-là avec une atmosphère d'affrontement contre les bandits. Il y a envahi la population, boulet, caillou, pied, tout ça, on gagné. Mais même si les bandits ont attaqué, nous avons une population qui finalement porte la victoire sur les bandits. Parce que les populations ont porté victoire parce qu'ils sont arrivés à assassiner près de 13 à 14 bandits qui ont même passé en bas du feu. Et bien c'est ça, tout le monde focus dans une zone canapé vert. Il y a des bandiers qui sont en pilsage et en possession dans une valise. Plusieurs, environ 13 à 14 bandits qui ont une valise sous nous. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo. Comment ça va passer, mesdames, messieurs Encore une fois, nous, évitez de regarder avec nous. Il y a des 10 jeunes qui sont là. C'est un nom. Il y de gens qui là. Il y a beaucoup de de gens qui sont là. Il y a Il y a un de a Il y a un oui y Qu'est-ce a tu veux? Qu'est-ce <rire> Mais y <mente> peuple <guessedPEAK miracle> <miendo không h calorifici> a Hey, tu serviette, La poule, la poule, la non, non, là, mais, Salut comment va t il il là C'est Ok ok. La nous avons un tracteur privé, nous avons une image gelée, mauvaise connexion, mesdames, messieurs. Non, ça sa, sa, que là. De onda, qui a là, ça là, ça a là, ça a ça ça ça ça là, ça ça ça ça c'est ça là, ça c'est mon là, ça là, là, Sí, Ça c'est est -ce no qui okay. Est-ce que la présence police est de là? Bon, c'est pas pour On niveau des ici. Et mon a eu un petit soulagement. Effectivement, by... yes. on a un fait... soulagement. Des... Et a Et a Et a et, et la police avec, avec mais effectivement, c'est un monde qui en otage et qui en là il ils okay. est, ça, ça, est groupies, soit, bien, on a des monde il est été coupé dans les mines des c'est a le monde qui est-ce que c'est groupe secondes peut une um, vidéo au telegram ou assassiner machine même machine dit, bandes machine, non, machines qui fait fortement, ou bien radio, c'est des machines qui mais policiers, nous faut face avant Voilà. Maintenant, vidéo. Voilà, et eh bien justement, là, nous sommes c'est capables de s'asseoir, avec Stanley. Puisque les euh, policiers euh, ont été acceptés bandits et population prend bandits nommés euh, policiers. Donc là, nous avons gardé ça en pile fois Et comme ça, l'inspection générale réagit. Donc, on, on a vu sous ça. On... Oh. On va le quitter pour faire une émission. Parce que bien, mais j'ai une émission à faire ce matin pour nous faire parler, pour mobiliser les gens à travers le pays, pour faire geste souhait qui sont faits de canapé La fête n'est pas ni pour les bandits, la fête n'est pas pour autorités la fête pour tout le monde qui pas arrangé hier sur le pays. Et ça, je crois que la presse a engagé de lancer son bon bagage ou inspecteur général là, c'est de la frouteuse. Parce que pour me ranger, il faut qu'elle n'a pas gagné. Qu'elle n'a déjà. La police la gagné. Il y a un policier qui n'a gagné, il y policier qui n'a gagné, gang normal, qui a des qui fait des autres, qui ont fait des mais il y a tout qui en dans l'inspection générale, qui en dans direction générale, qui n'a gang tout, où est-ce pays qui a fait, l'ULCC a comme qui sous-compte inspecteur général de la police, comme qui sous-compte directeur général de la police, comme qui sous-compte monde qui est dans le cabinet directeur général de la police, la banque, et puis qu'on y a au point compte, on qui s'en prend, on qui gagne, gang gagne parce que nous, tous les comptes, quel que soit Rennes, un, un commissaire, etc., ce n'est pas comme Mais faire vérifier le compte pour vous. Contre Madame Et Et pour le rendre compte Donc, quand compte l'inspection générale, il y C'est en bas, un Delma, en bas, en bas, bas Delma, pour non, il là, y live là là, comment on fait là? Il là, là? tout Il bon hum, hum, ben, y a bâtiment sécurité. pas quoi, il C'est là inspection générale chef Ah. Suw elle elle et tout on besoin parler ça dans radio. Si inspection générale qui en bas, qui pile. Pour qui ça au Pas balier. Inspection générale s'en bas, circulation c'est là pour nous fait le travail. On prend un gang son pays, mon Dieu dit, qui est gangstérisé. Donc, à ce moment-là, c'est la population qui charge. Maintenant, on a une population qui prendre charge. Parce que les leaders politiques, parce que la population les lever il faut leader qui a va une bataille. Les gens ici, la réussite leader. leaders. Pour la bataille, l'autre monde est leader. C'est bien que Claude, etc. Mais je vous dis, il a pas de leaders. C'est tout ce vicieux. pas de leaders. Monsieur, dame, qui sont panel, il moi qui pas nous ça. Il pas fait aucun leader politique. C'est des voleurs qui croient que seulement faire l'argent sur le pays, qui fait nous arriver quand nous river là. Donc, à ce moment-là, nous arrivons dans cette situation côté que... Nous obliger, ce qui est manchette, ça qui est zame, mm -hmm. parce qu'on ne vit pas ouais, de choix. Moi-même, je remets les gens qui mourent. Je remets les gens qui passent le canapé e, e, Je remets le passé et le canard. Je remets le passé de tous ouais, côtés. Vous voyez, j'en ai grand brasé le pays à matin, jeudi 24 avril. C'est un il a réglé, ce pas nous mêmes ni pas pas de qui va parler avec le ministre de la défense, qui va parler avec ministre la justice. Les gens qui ministre en dans le pays, nous de nous qui nous de la nous des nous qui nous et parler, etc. Qui est-ce qui nous est en dire un poste très important pour le pays d'Haïti non de la sécurité oui. Qui est-ce qui est ministre de justice et prophète, qui ne pas gagné là après a une injustice, par on a merde dans la justice et qui clair clé que le papa Qui est-ce qui est de communication pour avoir 20 projets, lui-même encore tout Vous pensez que nous sommes un pays qui est entravé Nous prenons, nous de notre côté Et puis, on a... Peut-être c'est parce que... Premier ministre a fait bon travail. Il dit, le premier ministre a fait travail, il faut que le ministre mène. Le ministre de communication a fait bon travail, il faut que l'autre ministre non, on va passer bêtises, on connaît ça, moi, non, non, caricatural, débat qu'on a fait, on entend des noms, on dit, on a passé noms bêtises, mais c'est sérieux, on a mouru, on a rentré la On dit, on est mis cette faut tout garder en France, par exemple, on à l'aise, Gérald Darmanin, on, a, on, a, on a mais le ministre déplacé l'État, c'est là, côté le mourir. Pas nous dans le pays, pas nous 6, 7, 8, 10 policiers tombés, ça ne dérange personne. Donc, c'est compliqué. Qui est-ce que le ministre de pour le ministre Tout ce qui est compliqué, tout bon ministère, le ministre des Affaires sociales, c'est un peu comme il y a 21 milliards de gouttes là. Il pourra manger avec l'autre, moi-même. Je n'ai pas de responsabilité, pas moins comme on gens qui est dans les médias. Je écrit un premier article sur Facebook pour faire 21 milliards. C'est cinq articles que je n'ai écrit. Parce que je n'ai pas été indifférent pour e manger des coqs comme ça dans le pays. Et puis pour le pas dit rien. Moi, je crois que radio caribe est capable d'aider en pile, nous faire effort, mais en faire davantage l'autre média, nou, nou nou à nous montrer que nous n'acceptons pas ça plus toujours. Parce que moi, je crois que les médias sont capables de démoniou, mobiliser les gens parce que par réalité, encore, Et seuls nous traitent comme un par un pays, qui c'est la presse, pour nous changer la situation. Parce que je dis, à même si on fonds un comme à gouvernement, on dit nous font l'argent à gouvernement. Mais pardon, il ils ont dit qu'ils l'amour, les femmes, qu'ils femme ou les femmes, le, le, etc. Le. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser les gens pour faire ça de fait-là? Pour faire ça de fait-là? village de Dieu, ce n'est pas mauvais mon qui la donne seulement, il y a Mais pour ça, ne pas mobiliser les bon gens. Pour ça, on ne pas mobiliser les gens. Moi-même, M. bill pierre Renel, Guerrier, Johnny avec Lydie. E fat, e on est kon bon, on est mieux, on est plus petit qu'à y mouiller. Je crois que M. Nafon travaille fondamental chaque matin, puisque c'est seul nous qui l'a les matins. Et tout le monde est obligé d'attendre, même si on est là, on ne peut pas attendre, on parce que c'est où on commence à vendre. Donc, là, on commence à vendre, on sait où on attendait. Et je crois que si la radio est moi pas bon menti. Personne ne m'a dans le pays. Depuis la radio, il dit, l'échange est bon, pas la chave. Mais vous on cherché la police qui aller chercher les bandits qui pourraient faire des balais. Tout le monde est à l'audit. Pas de problème, non. Nous connaissons ça. C'est la police qui est moyen de faire la faire. En vérité, en vérité, bon Dieu, 7 fois, 77 fois. Depuis la radio qui a changé bon. N'a a bon. Depuis radio qui a changé bon, n'a bon. Non, quand non, on dit change, bo. yeah. dire, ki, hein? changer bon, ça veut dire qui ça. Hein? Changer bon, ça veut dire qui ça? Non, depuis DJ de, Vague sous gouvernement, non bon. Qui gouvernement? Ça là? Oui. <laughs> a, a so si Depuis de de PDG, ya, na bon Je ne pas sur VIM. Je ne suis pas sur Timouni. Je ne suis sous VIM. Depuis PDG, il bon non, mais nous nous fait là, là. Alors, pés, même, là? <c 'est> oui. Parce que chaque matin, c'est ça, ouais, on a fait. D'ailleurs, c'est nous qui fait C'est nous qui avons ouais, fait C'est nous qui on il faut garder la vie pour qu'on sache qu'ils jour ou même. Moi, je dis jean ouais, les gens mettent la que de le président. Et que nous étions campés, je n'étais pas campé pour ne pas manger nous. Eh bien, depuis que nous étions même jean, mm. on monde en quoi ils sont pacifiés. Depuis nous étions Jean nous. Nous campions dans le monde, nous campions, nous face nous dans le pays. Dans nous sommes bons, Nous le peuple est leader, il est en de il de il il est moi je l'ai, parce que ces petites radio amie, moi là, et pas directeur, c'est pas et pas ça qui est important. Moi, je fais un travail matin, je devrais encourager nous. Et puis ensuite, passer un message pour peuple peuple, prendre charge. Mm. Et si vraiment effectivement nous voulons embrasser Bagala. Parce qu'on y a, a plein de monde de tous les côtés. Il y a de monde dans l'école, il y a de monde dans l'église. nous ne pouvons pas casser. On va dans l'église, il y a comme la presse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens bien jeter à la liste, de bien jeter l'autre monde, nous faisons ça de nous fait là. Mais je dis, il faut nous faire. Il faut nous faire. Donc si, là, quand il faire, il faut, faut m'encourager. Je vais et moi, même franchement, on allait plus loin. Merci un Et franchement, moi, je prends plaisir de nous. Parce que, comme le monde que je qui est rentré dans la radio pendant que je là, mon vais faire un effort et m'encourager, PDGA, à couper fâché avec le gouvernement. Couper fâché avec nous. Je dis ça très sincèrement. Et je connais depuis le vrai couper fâché avec vous, je vous garantis. Il n'y a pas de femme, il n'y a il y a un M16, il y a Et pas peuple a marché manger, il mangé 12 là devant le commissariat. peuple a manger il a mangé tout le monde, il a tout mangé, il a des politiques qui a fait à manifester au combat, j'aime dire qu'on a une manifestation tout. Pour elle dire, pour retirer le journal, je n'ai jamais participer à aucune manifestation moi-même. Donc, eh ben je vous dis à la, on fait presque là, aider, presque là, qu'a aidé. Et je crois si que c'est ça qu'on a fait tous les matins. m'encourager nous m'appréciez-nous. Et pas un monde qui a retiré le carré dans moi, de toute façon. Je fais tout le temps de la dani. Donc, Monsieur Kembe ah, Femme. D'accord. J'aime, j'aime, j'aime décourager. D'accord, Femme. Il venait à quitter ensemble avec nous. Euh, mm -hmm. Ben, c'est un peu l'Ivener. Et il y a un homme qui dit non, inspection générale.